Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo de la semaine sur GG vidéo où je me j'achète, je teste, je me fais envoyer des produits de marque chinoise. Alors, on a commencé par les montres, ça a déjà été fait, et là, on va attaquer le prêt à porter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'ai un septième. J'ai 7 sept colis qui sont, euh, qui sont arrivés, donc il y aura 7 marques différentes. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on teste la marque Union Army, c'est assez rigolo. On va déballer. Normalement c'est trois produits par marque, il y en aura où c'est moins, parce que comme c'est moi qui les achète, quand ça ne me plaît pas, je prends des produits qui m'intéressent. On déballera, on verra un peu la qualité de ce qu'on peut attendre de marque officielle, encore une fois, hein. on prend les official stores de, de marques chinoises qui se disent en tant que marque, on verra la qualité, bien évidemment c'est made in China, on verra un petit peu les tailles, on les essaiera et chacun se fera son avis et me laissera un commentaire. Voilà. Je vous rappelle, cette émission est enregistrée en live sur Twitch, donc si vous me suivez sur Twitch, vous pouvez recevoir une notification et vous pouvez participer à l'enregistrement de cette émission en live. Et ensuite, bah, ceux qui ne seront pas là pendant le live ou qui n'ont pas visionné le live, vous pouvez voir la version cut tous les mercredis. Oh oui. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester la marque Union Army. Pourquoi Union Army J'aime bien le nom. Comme c'est bientôt la guerre, autant vous préparer avec des vêtements qui Union Army, voilà. <rire> D'ailleurs, tu sais, je vois Counter-Strike avec tes vêtements armés, tout ça, c'est bien. Alors, il y a plein de vêtements qui sont euh, qui ont l'air assez quali. Bon, très typé euh, armé ou marin pêcheur, ça dépend hein, pour certains. Il y a pas mal de produits assez sympas. des produits tactiques, comme ils le disent, bon... On verra. Moi, j'ai pris trois produits. Alors, bien Alors, la, le problème, c'est que la, la première doudoune, là, euh, moi, je pourrais kiffer. <rire> en noir comme ça, avec la petite qui a plu, je pourrais kiffer. Mais bon, voilà, je vous rappelle, j'habite en, en Thaïlande, il fait beaucoup trop chaud pour moi. Et c'est le genre de produit que je que je ne porterai pas. c'est pour acheter et, euh, et donner après à des gens plus malheureux que moi. C'est une bonne action, encore une fois. Mais euh, si je peux les garder pour moi et les porter, euh, vu que je choisis de, des fonctions qui me plaisent, ça peut être aussi sympathique. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. On va regarder un petit peu leur meilleure vente. Bon, sur la meilleure vente... Si il y a que moi qui ai acheté il y a les trois produits. il <rire> si y a trois produits que j'ai acheté, c'est que personne l'achète. Bon, il y a des petits shorts sympathiques, OK, il y a de la doudoune, il y a du pantalon, j'aime bien le pantalon avec les poches un peu armées comme ça et tout. Ah celui-là, il est pas mal, la short d'été un peu long. Ah, J'aurais dû prendre ça, c'est plutôt classique. Encore une fois, les prix sont pas donnés hein, 10 balles pour un truc chinois, euh, voilà quoi, tu sais un petit short, moi je rappelle j'habite en Thaïlande. On trouve pas mal de produits comme ça et on va regarder un petit peu les nouveautés. Oups, il n'y en a pas. <rire> Oups, I did it again, disait Britney euh, Spears. Bonjour cool fam. et bienvenue pour l'enregistrement de l'émission euh, prête à porter. Bon allez, on attaque. Euh... On n'est pas là pour rigoler. Bon allez, on attaque par notre premier produit tout. Alors le premier produit, je vais essayer de pas te le déballer, il est là. Voilà. Ça sera une casquette, déjà, parce que j'adore porter les casquettes. Comme je suis un, un jeune chauve, moi bah, je suis pas encore chauve. Enfin, tu portes des casquettes et de la chanson, si tu portes des casquettes, tu seras chauve et. Il dit quand je serai chaud, je porterai des casquettes. J'ai bien retenu les paroles. Bon, pour point de comparaison, j'ai pris deux que je porte souvent. Un, celle-là, c'est une copie de suprême, mais qui est quand même plutôt bien finie. Ça, ici, en Thaïlande, ça vaut 150 bahts. Ça fait 5 balles. Le c'est brodé et tout, mais voilà. Euh, on a une petite fermeture à l'arrière et tout ici, voilà. Ça vaut 5 balles, encore une fois, ça permet d'avoir un point de comparaison. J'aime bien celle-là aussi, c'est une fausse aussi, évidemment. Hein. Je suis même pas sûr qu'il est. Celle-là, elle est mieux finie. Je crois que était un peu plus cher. Elle devait faire 200 ou 250 balles, enfin moins de 10 balles. Et puis il y a celle-là. Oh, non, il me reste des cheveux, rien oui, Il y a encore un peu d'espoir. Il y avait celle-là que j'ai fait faire. En fait, c'est un magasin. Donc là, bon, hop, la fermeture, elle est classique. Et après, j'avais fait broder. Là, on était plutôt sur du, euh, du 7,50€ à peu près. Donc voilà, ça permettra d'avoir un point de comparaison avec cette casquette-là. Hop, on met les papiers ici. Alors, US, euh, US Army, forcément, pas mal. Ok, donc déjà, elle est logotée euh, à leur nom. United Front, ok, donc il y a une petite, euh, pas mal. Oh, Made in China, mon dieu. Bah alors, en même temps, je veux dire, pour des marques chinoises ici. Euh, Donald Bleach, ok, ça c'est pas mal. La fermeture, ça a l'air plutôt propre, ouais, ça a l'air bien et tout. À l'intérieur, ici, on a une euh, couture dégueulasse. Voilà, quand même. Attends, comment ils la vendent, là, la casquette Ah, quand même <rire> voilà, ici, bon, elle se ferme bien Elle est plutôt bien finie, pas incroyable Après, elle est brodée sur, le... sur la casquette ici euh... Ça a l'air pas mal Ça a l'air pas mal et tout Je vais vous mettre le prix tout de suite Pour qu'on ait un... Un point de comparaison. Tac, allez, nous revoilà sur le euh, sur le site. Bon, la casquette fait quand même 8,37€. Alors, encore une fois, c'est 8,37€ livré vers la France avec la TVA, tout ça, tout ça. Il y a trois couleurs. Bon, euh, 10 balles. Bon, 10 balles, si on prend le principe que c'est une marque, pas mal, ça va. Elle est pas... Mary d'être un peu plus, toi, un peu plus pliée, comme ça, là, tu vois. Hop là, hop là, voilà, comme ça. Ça, c'est bon. On va resserrer un peu derrière. Ouais, ouais c'est pas mal. bon ouais, elle est propre. Propre comme ça, portée à l'arrière. Votre casquette, à l'envers. Voilà, ici, il n'y a pas moyen de mettre le truc dedans, là Il y a des marques où on peut... Ah si, on peut, oui, on peut mettre le... Bah ben là, on ne pouvait pas... <rire> j'ai changé de caméra, déjà. Voilà, là, on revient. Et j'ai même laissé l'étiquette, euh, comme un comme un vrai rappeur. Elle est pas mal. Elle est, elle est très confortable, très douce. Bon, les coutures, euh, c'est un peu miséreux sur le côté, là. On le sent. Elle est pas mal. Elle est pas mal, j'aime bien. Euh, ici, peut-être, on va se mettre en plein écran, tiens, pour que... Voilà, regarde. Pas mal comme ça. Ouais c'est bien, c'est propre. En mode armée, comme ça. Euh... Bon ça mériterait d'être un peu plus... Euh... On va la travailler un peu là, tu vois. Comme ça, ok. Ici la casquette à l'envers. La casquette à l'envers. Ok. Ouais elle est pas mal. Elle est bien, elle est propre. Ah, mais Il y a un truc rouge là, c'est quoi C'est étiquette. normalement <rire> on va l'enlever. Putain, étiquette. Hop, ici. Bon. Ouais j'aime bien, j'aime bien. Elle est très confortable. Elle est très douce. <rire> comme moi. Non mais, <rire> t'auras compris. Elle est, elle est très agréable à porter. Je, Je... J'aime bien. Vous me direz ça, ceux qui sont dans le chat, vous me direz ça en commentaire, si vous la trouvez bien, pas bien, euh, intéressante ou pas. Et puis ceux qui regardent ça en replay, bah vous mettrez ça en commentaire hein, sur YouTube, sur Twitch, vous ne pourrez pas. Voilà. Tchou Allez, on continue avec notre deuxième produit ici. Là, ouais, j'ai la tenue complète, hein. Je suis prêt pour la guerre. Je suis prêt pour la... Ah, avec l'Ukraine et tout, là... Euh chinois tout je suis prêt pour, euh, pour la guerre. Bon, le troisième vous l'aurez compris c'est un t-shirt bien évidemment pour aller avec ma petite euh, tenue euh, sexy maintenant que j'ai la casquette voilà ici où la matière est très, très intéressante hein. c'est un peu une espèce de je sais pas je sais pas comment ça s'appelle on mettrait ça alors pas la loi et ouais forcément bon là euh... alors vous voyez contrairement aux pantalons là il n'y plus de armée et c'est eux qui le vendent mais j'ai bien l'impression que c'est pas leur marque à eux Oh, c'est super classe, c'est des faux boutons un ah, pas mal, tu voir Oh, oh j'aime beaucoup la qualité Qu'est-ce que c'est comme qualité, fais voir C'est fait avec quoi Ils ont tué qui pour faire ça Combien Combien de bébés phoques ils ont tué pour faire Il a pas marqué Ah, attends, attends, attends là, rien. Euh, alors, purée de patate C'est tout marqué en chinois Forcément, j'aurais dû m'y attendre Ouais, ah, 100% euh... Passer, ça, on saura pas. On dirait du nylon du combat. Non, on va regarder sur le site web. Attends. bon, allez, on va sur le site web. Là, là, là. Alors, t-shirt manche courte homme en lin, c'est du lin, les mecs. J'aime pas fait exprès. Bon, 14 euros quand même, hein. pas donné euh, lin. D'ailleurs, euh, moi j'habitais à Lyon et après j'habitais à côté dans l'un. C'est de <rire> coupe le montage. Euh... Bon, <rire> bon, bah, c'est pareil. C'est tout marqué en chinois. Nanana, trop bien. Ici, nanana, ok. Bon, bah voilà, blanc, bleu, euh, noir. Ici, euh, wow, c'est du lin. Je pense que c'est pas eux. Enfin, souvent c'est pas leur marque à eux ils ont acheté ça à une marque et tout il est très très classe hein. en même temps ce, ce petit t-shirt si euh... moi j'avais pris quelle taille alors j'avais pris la taille L bien évidemment 110 cm voilà donc ça me paraît pas mal donc euh, on va revenir là dessus oui mais là étonnamment là on va dire dans les commentaires c'est chinois non mais là c'est pas genre euh, j'achète une marque et oh là là les salauds ils font fabriquer en chine là c'est de marque chinoise donc là au moins il n'y a pas d'ambiguïté où tu dis oh là là il m'a l'air grand hein, quand même cette histoire bon allez euh, essayage. Bim! Et là, alors voilà. Il est. Euh... Eh, c'est quoi que j'ai arraché? Une couture. Eh, regarde, pas un mode, un mode beau gosse. Il est euh, très... Euh, très pas mal. Eh, c'est du lin, mon pote. 15 euros. Pas mal. C'est assez intéressant avec le petit col... vais euh, <rire> dire Mao. Pas du tout, c'était pas lui. Euh, c'est très intéressant comme vêtement euh, comme et tout. Euh, J'aime bien, c'est assez clair. Ah, par contre, le lin, euh, c'est difficile à porter. On dirait plus du carton que du lin. Moi, désolé, j'y connais rien. Hein. Je, moi, je porte... Je ne porte que du 100% coton. Euh, ou du 100% contrefaçon. Souvent, <rire> c'est lié. Euh, je le trouve très sympa. Vous me direz dans le chat, j'ai gant. Merci beaucoup. Bon, allez, troisième produit. Allez, on continue avec notre troisième partie. Produit, et pour aller avec ça il fallait un petit pantalon non un petit short allez un petit short euh, de l'armée pour aller faire la guerre en ukraine tu la thémétho fini cette histoire Plus de trois ans et on est pas mal oh, bon, d'enlever cette, cette étiquette bon si on prend l'étiquette euh, là on est sur du hao oh, oh, oh, oh, oh, oh, voilà ici style numéro ok na alors le la taille bon, moi je fais un petit 34 On en amical là j'ai pris chinese size 40 pour être sûr parce qu'ils m'ont il y avait marqué les trucs et tout oh, ça a l'air pas mal Oh, il est très haut oh, j'ai qu'il va m'aller hein. avec une petite poche là et un poche ici avec un petit bouton, pas mal là aussi. Oh, petite fermeture éclair là qui va bien. Un ah, joli, et je vous donnerai l'astuce impara pour tester un pantalon sans le porte-truc de grand-mère et pas de grand-mère, mais bon, ouais, genre, au moins c'est quelques trucs. Puis je peux dire, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça. Vous en foutez, vous, vous y croyez, vous ne jamais aimé. Hein. Bon. bon, à l'arrière, deux petites poches, pas mal. On va la fermer. Hein, parce que de toute façon après je vais l'oublier et elle va rester ouverte toute sa vie, voilà, comme ma grand-mère <rire> prenez un pantalon comme ça, putain il a l'air grand vous, vous mettez autour du cou, par exemple comme ça, comme une cape et vous, vous mettez autour de votre cou là, si vous fermez Juste. Voilà. Si vous si vous fermez pas, il est trop petit. Si vous fermez trop large, comme là, euh, à mon avis, il y a une, une taille de trop. Voilà. Parce que ton cul est synchronisé avec ton cou. Je n'ai pas fermé les boutons. Voilà. Donc c'était si un gros cul. T'as un gros coup. C'était si un gros coup, T'as un gros cul. Je suis désolé, c'est comme ça. Hein. Après, ne me dis pas Tu mets, t'es serrages chez toi, avec tes pantalons, tu mets autour du cou ça. Tu mets là, hop, si c'est ta taille, ta taille. Voilà. Tu sers avec tous tes pantalons et tu verras que tu boucles nickel. Ceux qui vont, ceux qui ne vont pas, euh, et ceux qui ne vont trop, euh, exactement pareil. Voilà. Bon. <rire> Vous aurez au moins appris des... Euh... Tu vas flotter là-dedans. Eh, pas sûr, pas sûr, parce que j'ai un bon gros cul aussi, tu vois. Alors, le bouton euh, ferme pas trop, voilà. Bon, on va regarder un peu le, le tarif. Bon, il était un peu plus joli en photo, hein. Es un peu... Il avait un peu plus que... 24 euros, 30... 24€. c'est pas donné, hein, quand même. Hein Alors après, la qualité, c'est quoi ben bah oui, regarde, ample, Pas, bah, je vais flotter dedans, il est marqué ample. Short cargo militaire avec poche décontractée, bermuda, pantalon, été. Donc là, moi j'ai bien pris la taille 40, parce qu'il y avait un guide des tailles qui disait que voilà c'était un gros cul, comme moi. Moi, pantalon taille, en fait j'ai pris comme ils ont dit, hein, euh, ça faisait 100, voilà. 100 c'était bien. Voilà, J'ai quelques shorts 100, euh, d'autres un peu plus, t'es bien. Et ils ont dit, taille de pantalon 100, ça fait équivalent chinois 40. Moi, je suis pas compliqué. Je me dis, je vais tester comme ça, si vous, ça marche. <rire> si t'as les abdos comme ça, et ben, t'achètes pas un truc chinois comme moi. Euh, voilà, après, ils nous disent pas ce que c'est la qualité, mais la qualité est assez... Euh, chelou. J'ai pas eu la jolie ceinture, moi, avec. J'ai cru, hein, pendant les photos, qu'on allait avoir une jolie ceinture comme eux. Tu peux l'avoir, mais il faut la commander, quoi. Elle <rire> est beau, hein ah, Je sais. Ouais. suspense. T'avais pas moyen de mettre en numéro 1, là. De toute façon... Euh... Bon <rire> Eh Bon, bah, le problème, c'est que... Vous verrez ça, vous avez vu Putain, ouais, je peux... Hein. Je peux aller me gratter les... les genouilles. Bon, il est un peu grand, hein Il est un peu grand, mais avec une petite ceinture Avec une petite ceinture, ça va bien passer, euh... Il est... Il est Pas mal, ouais. 40. Ils sont ils étaient un peu larges, On vous a raison après. Comme on m'a mis dans les commentaires, on me dit ouais, c'est cargo et tout. Voilà, ouais, il faut une ceinture sinon euh, je peux pas sortir comme ça. <rire> bien remonter jusqu'au jusqu'au bidon, euh... pas mal. Il est à... il est très confortable à porter et tout. Après, euh... il ya une taille de trop. Hein, c'est flagrant. Euh... Il y a une taille de trop. ou alors c'est moi qui ai bien perdu. Bon, c'est vrai que j'ai bien décollé aussi euh... les enfants, hein. mais toi, comparé à je le tienne. Faut que je le tienne au moins jusqu'à ce que, que ça remonte. Comparé par rapport à mon short, qui me va très bien, lui, dans la taille, lui, bon, bah, il y a une taille de trop, donc c'est vrai qu'eux, ils nous disent 40. Si comme moi, euh, votre tour de pantalon, c'est 100, comme on l'avait vu, 40... Euh, attendez, je vais en mettre là sur la page pour que vous puissiez voir. Voilà. Si sur la page comme moi, il y avait 102, 40, ça aurait mérité un 98. Tu vois, on pourrait la taille en dessous. En gros, prenez une taille en dessous. Si votre pantalon fait 100 de largeur, soit 102, ben prenez pas 40, prenez plutôt 38, puisque là, là, il y a vraiment une taille de trop, quoi. On une petite ceinture, ça passera bien. Hein, il n'est pas trop, trop large. Et puis si je vais trop bien manger au restaurant, et eh ben, il euh, y aura de la marche <rire> par exemple. Bon, donc petit milan avant hein, comme ça. Bon, il y a une taille de trop. C'est clair que nous il a marqué 100 et c'est vrai que c'est 102. Moi c'est 100, d'accord? Normalement, on pourrait être bien. Et là, donc, du coup, j'ai pris 102 en me disant « Vaut mieux que ce soit trop grand que l'inverse. Hein, » Encore une fois. Donc, ça faisait 40. Et autant, j'aurais dû prendre 38. Donc, la taille en dessous. On est en train dans le chat, il y en a un qui me dit euh, « 80 ». Donc, si toi, tu fais 80, prendre du 31. Après, regardez si c'est 80 en jogging ou 80 en pantalon. Vraiment, là, toi, tu as pile la taille, donc ça va. Donc, 31. 30, voire 31. Après, ça dépend. Soit es en... tu sens qu'avec Noël, tu vas prendre de la masse. Tu peux prendre, tu peux prendre 31. Soit tu te dis, voilà, ouais, ouais, en fait, ça va, tu peux limite descendre, après, à... il n'y a qu'une taille de différence et tout. Bon, si on doit faire un peu le bilan de ces trois produits, euh... Union Army, pas mal, la casquette, oh, la casquette, elle est vraiment de la marque à eux, elle est très classe, écoute, elle est très, elle est très confortable, tout compte qu fait, quand je la porte comme ça et tout, noir et tout, voilà, la casquette à l'envers, tu vois, bien confortable, très bien. Le 8,37€, le t-shirt, le t-shirt est fou <rire> Le t-shirt en lin, il est incroyable. Il fait euh, il fait tout de suite très euh, très habillé. Il fait très euh, très classe. Voilà en lin comme ça et tout. Avec les petits boutons, c'est euh, petit style sympa. En plus, et hey, c'est pile ma taille. Hein. Regardez, moi je, je fais un petit L. Euh, L'autre t-shirt, c'est du L et tout. Voilà bien. Après, il faut faire attention aux marques, mais elle, ça passe. Tu vois, euh, parce que j'ai pris un peu des épaules et tout. Donc, euh, on, arrive à, on arrive à mettre les j'arrive à mettre mes bras dedans. Euh, la taille est très très bonne. Elle, machin bien. Donc, on peut dire que la taille est bien. Et pour le le pantalon, et ben la taille est bonne. C'est moi qui fais n'importe quoi. C'est euh, j'avais un coup sur deux, comme moi je faisais 100. Alors voilà, c'est entre 98 et 102. Et voilà, donc j'ai préféré prendre 40. Donc du coup, ben, on voit bien que voilà, il y a deux centimètres de trop euh, ici. Et si j'avais pris 98, le problème c'est que peut-être qu'il y aurait eu 2 cm en moins et que j'aurais eu un peu de mal. Donc je préfère, préfère prendre au-dessus et mettre une ceinture. Je, comme eux, je vais une jolie ceinture là. Et au moins, voilà, c'est ma taille. Donc les tailles sont très très bonnes. Le produit, il est, ils ne sont pas incroyables, encore une fois. Même celui-là, au niveau de la finition, on voit qu'il y a quelques fils. Vous voyez, il y a quelques fils un peu en là en bas. Euh, on voit que c'est ni. Je ne pas dire ni fait ni affaire, mais on voit que la qualité, c'est pas au Contrôle qualité. Euh, voilà. Ils sont un peu endormis dessus. Le pantalon, il est plutôt sympa encore une fois il est très confortable et tout avec une petite ceinture et tout ah j'aime bien Ouais, euh, il passe bien, comme ça Il est dans la même matière un peu doux Que, euh, que le t-shirt et tout Je, je suis assez panique. Il va marquer ce que c'est comme qualité euh... oh, non il parle beaucoup de tailles Mais ça, on s'en fout Bim Et voilà, c'est tout pour cette marque Union Army N'hésitez pas à me dire en commentaire 1. ce que vous pensez de la marque, éventuellement Quel est votre produit préféré, plutôt la casquette, le t-shirt Ou le pantalon, vous allez me le mettre aussi dans le chat Donc je vais lire un petit peu euh, ce que vous avez mis Et éventuellement, si vous avez des conseils Des suggestions pour les prochaines vidéos J'ai oublié des trucs, j'aurais dû parler de tel ou tel film, mais bon après encore une fois j'apprends un peu sur le tas là en ce moment et si vous avez vous aussi des marques préférées sur AliExpress, des marques préférées quelles qu'elles soient, hein, de tous les trucs et tout euh, sauf les, euh, les sextoys, toys bien évidemment on fait pas hein. <rire> mais <rire> sur le front euh, en mode licorne. Si vous avez des marques, vous voyez sur internet que vous voulez que éventuellement je teste, vous mettez le nom dans la description. Vous mettez pas le lien YouTube va vous les dégager. Vous mettez bien le nom dans la description. En disant, ah Cette marque, elle est intéressante. Est-ce que tu pourrais pas et tout? Voilà. Et après, on essaiera de voir une fois qu'on aura fini les cinq ou six colis qui nous restent encore pour tenir au moins pendant six semaines. Et ça laissera un petit peu le temps de faire un peu de turnover avec au moins une vidéo par semaine. C'est garanti. Aujourd'hui, c'était samedi, puisque demain dimanche, je vous rappelle à 16h, on fait un GLG par en live sur YouTube, euh, voilà, et on prend un FAQ, bilan du mois, les questions, les téléphones qui vont arriver. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu des personnes qui sont là pendant le chat pour lire un peu vos commentaires, interagir avec vous. Pour les autres, vous voyez cette version que es sur YouTube, on se donne rendez-vous, bah, pour vous, euh, soit dimanche, pour le live sur Twitch, soit euh, mercredi prochain pour la version QT. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire, mettez un pouce en bas, c'est ça qui va te plaire. J'ai fait de faire un rime, mais il m'avait pas passé. <rire> Allez, bonne journée, bye bye.